Bonjour à tous, il existe 35 cm sur cette carte entre Genève et Tokyo au Japon Mais bien sûr que dans la réalité il n'y a pas 35 cm qui sépare ces deux villes Donc quelle est la vraie distance entre ces deux villes On va le voir avec la proportionnalité Qu'est-ce que la proportionnalité On va dire que deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre Par exemple, dans le tableau suivant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 ce sont des droites fléchées et graduées, telles que celle-là. Donc il y a une flèche et il y a des graduations qui sont euh, réparties uniformément. Et bien si on représente ces deux grandeurs, la relation de proportionnalité correspond à une droite passant par l'origine. Qu'est-ce qu'on appelle l'origine par rapport à des axes C'est l'intersection des axes, c'est le point 0, 0. 0 en horizontal, qu'on appellera plus tard les abscisses, 0 en vertical, qu'on appellera plus tard les ordonnées. Donc si maintenant je reprends mon tableau et je mets dans le graphique suivant des points, ça va donner une ligne, donc une droite, qui passe par 0. C'est donc bien une relation proportionnelle, on peut aussi le voir graphiquement. Vous venez donc de voir la proportionnalité. Et bien sur toutes les cartes, il y a un coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle l'échelle, ou le facteur d'échelle. Et sur cette carte, c'est de 1 pour 28 500 000, ce qui correspond donc à 1 cm donne 285 km. Autrement dit, nos 35 cm entre Genève et Tokyo, correspondent en réalité à à peu près 10 000 km. Donc même quand vous regardez une carte, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.